Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter quelques astuces Visual Studio 2017, mais la plupart des astuces fonctionneront avec les versions antérieures sans aucun souci. Euh, donc ici j'ai démarré une petite scène très simple, vide d'ailleurs, avec ici ma console comme vous pouvez le voir, un game object et ici un script que j'ai nommé ici pour l'exemple Refactoring Script. On va commencer par ça, par un petit exemple d'extraction de, de méthodes en fait qui vont être assez utiles, ce qu'on peut apparenter à du refactoring. Alors le refactoring c'est quoi C'est le fait d'optimiser un petit peu votre code, de le rendre plus lisible euh, voilà et euh, allez voir sur wikipédia vous allez voir que le terme il me semble Canadien et usinage vous allez voir, donc j'exécute ici j'affiche je, je, je, mon script et je vous montre un petit peu ce qu'il fait, ça n'a aucun intérêt, je vous le concède mais le but ici est de vous montrer comment ça fonctionne donc je déclare ici deux variables de type string qui s'appellent nom et prénom euh, que et j'affecte dedans du jean et j'extrais ici dans la variable initiale qui est toujours de type string, la première lettre du prénom pour en sortir évidemment l'initiale et j'ai nommé évidemment cette variable initiale qui est tout à fait logique, et j'affiche dans la console euh, bonjour monsieur le nom plus l'initial, évidemment vous comprenez que dans vos jeux, bah, ça risque pas trop d'arriver, ou en tout cas euh, voilà, donc l'idée ici c'est au démarrage, j'affiche ici dans la console bonjour monsieur, alors évidemment dans votre jeu, vous vous allez euh, faire des méthodes un peu plus complexes, ça pourrait être par exemple dans l'update, une méthode à un moment où vous détectez l'attaque euh, et vous lancez tout un, toute une toute une série d'instructions évidemment là je les simplifié au maximum mais vous allez voir que c'est assez utile, alors Qu'est-ce qu'on va faire pour extraire la méthode Alors il y a plusieurs euh, façons de faire. Euh, déjà la première chose, ici, si je veux maintenant, alors, pour comprendre l'exemple, j'appuie sur n'importe quelle touche ici au niveau de l'update, je veux euh, bah, te rafficher euh, bonjour initial. Voilà. Donc j'enregistre mon script, je fais un copier-coller, euh, évidemment, chose que peut-être beaucoup de gens font. Euh, et c'est pas forcément la bonne pratique. Et ici, si maintenant j'appuie sur n'importe quelle touche de mon clavier, j'ai évidemment euh, des incrémentations d'ailleurs. Et ici on peut voir bonjour monsieur du qui se raffiche. Alors l'idée, je vais faire ici un CTRL Z au niveau du code pour avoir c'est maintenant d'extraire ici une méthode comment je vais faire je sélectionne tout mon paquet ici de code enfin toute ma portion de code et j'ai ici on peut voir des actions rapides si je clique dessus on me propose justement d'extraire la méthode on peut voir par défaut et j'ai un petit aperçu donc je vais cliquer sur extraire la méthode et j'ai ici cette fenêtre qui s'affiche et on peut voir ici que c'est écrit new méthode. donc moi cette méthode je vais la nommer ben, bonjour tout simplement ça va être plus simple je peux inclure les commentaires je peux inclure les chaînes euh, voilà De toute façon vous avez ici euh, un petit message euh, voilà euh, et vous avez ici l'affichage de l'aperçu qui est possible. Si vous voulez voir, là je ne vais pas le faire, mais vous aurez en fait une fenêtre qui vous affiche les modifications du code avant de valider. Bon j'applique tout simplement. Et ici on peut voir que j'ai bien euh, ma méthode bonjour qui est ici en prix votre static void. Et euh, elle se lance au démarrage, qui a exactement le même effet. Mais le gros avantage c'est que maintenant j'ai plus qu'à appeler cette méthode. En fait j'ai extrait cette méthode. Voilà. Et.. Je vais avoir exactement le même effet, c'est beaucoup plus propre. Et euh, alors, pardon, excusez-moi, je me tombe de touche. Si je lance maintenant dans ça, je vais avoir exactement le même effet que tout à l'heure. Au start, cette méthode est appelée. Et à chaque fois que j'appuie sur une touche, c'est exactement la même chose. Donc voilà un petit exemple euh, ici de Visual Studio. Ça existait déjà avant. Alors je reviens un petit peu en arrière en faisant un CTRL Z pour vous montrer qu'il est possible d'y accéder autrement. Voilà. Donc je resélectionne tout simplement la partie de code qui m'intéresse. Je vais dans édition et j'ai ici refactoriser et j'ai extrait la méthode qui a exactement le même effet comme vous pouvez le voir par défaut voilà la première chose et il y en a pas mal euh, des petites astuces qui je pense vont vous simplifier la vie alors autre chose qui va être intéressant euh, qui est activé par défaut avec Visual Studio 2017 c'est ici vous pouvez voir j'ai écrit un debug.log avec du texte du lorem ipsum euh, qui est très long comme vous pouvez le voir donc là ce qui est intéressant c'est que par défaut aujourd'hui vous pouvez ça, ça se modifie dans les paramètres mais on peut tout simplement ici je faire un espace et on peut voir qu'automatiquement Visual studio ajoute une concaténation avec la chaîne de caractères, ce qui me permet en fait d'avoir euh, bah, tout à l'écran tout simplement euh, ici évidemment ça n'aura euh, aucune incidence sur le debug.log hein, mais ça nous permet d'avoir ça à l'écran comme vous pouvez le voir ici et ça fonctionnera évidemment avec des lignes de caractère euh, enfin avec toute chose d'ailleurs j'oublie le point d'exclamation mais ça fonctionnera avec euh, n'importe quoi si vous utilisez une longue fonction ou autre ou une autre une longue commande ou méthode vraiment il n'y a pas de souci euh, ça c'est assez intéressant alors je vais revenir en arrière pour vous montrer autre chose qui est assez intéressant dans les options donc je laisse ma très grande ligne et je vais quand même corriger en mettant un point euh, un point virgule, pardon. Euh, si vous allez au niveau des options, vous avez aussi la possibilité, vous allez ici directement dans éditeur de texte, ensuite dans C Sharp et Général, vous avez la possibilité ici de, de faire un retour, retour, retour automatique à la ligne et, et afficher les guides visuels pour les retours automatiques. Et qu'est-ce que ça donne bah, Ça donne tout simplement ça, c'est encore mieux. C'est-à-dire que tout ce qui va dépasser ici, vous pouvez voir, bah, ce, ce s'écrit en dessous, euh, comme si c'était sur une, une seule ligne. Ça permet vraiment de tout voir à l'écran si je zoome vous voyez, vous voyez que je vois tout et voilà et voilà donc c'est assez intéressant euh, évidemment je vais pouvoir par exemple rajouter ici du texte n'importe quoi vous pouvez voir qu'à chaque fois euh, bah, ça retourne à la ligne euh, et euh, bah, c'est assez intéressant il y a pas mal de petites options comme ça que je vous encourage à aller voir qui sont très intéressantes mais voilà quelque chose encore qui est assez intéressant d'utiliser alors une autre astuce qui est assez intéressante, c'est quelque chose que tout le monde fait. Euh, moi le premier je dirais, c'est faire du simple copier-coller de script quand on en récupère sur internet. Donc ici j'ai été, euh, bah, j'ai récupéré ici le, le, le triabule qui est sur euh, disponible sur le blog. D'ailleurs je vous encourage à aller voir, il y a pas mal de choses. Et ici vous voyez j'ai toute cette partie que je vais tout simplement euh, copier. Je vais aller dans mon script ici au niveau euh, de Visual Studio. Et qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais le coller en faisant un CTRLV. Et évidemment ici le problème qui se pose c'est que mon script comme vous pouvez le voir s'appelle mon script CS. Et ici, euh, bah, euh, de, il s'appelle triabule, donc soit je le recopie à la main, mais une petite fonction qui est intéressante c'est que vous pouvez ici en sélectionnant euh, triabule tout simplement utiliser ici euh, de nouveau la petite ampoule et vous pouvez euh, corriger la violation de nom. Voyez, donc là on va euh, tout simplement euh, renommer alors que je ne vous dise pas de bêtises, il faut trouver où il est euh, mais vous pouvez ici renommer le type en mon script tout simplement Tac. et je pourrais évidemment faire l'inverse vous euh, voyez qu'ici ça l'a fait tout seul et si euh, je veux renommer le, mon script ici en triabule bah, je vais faire exactement la même chose, vous pouvez voir que j'ai ici aussi la correction possible euh, mais ce que je vais faire, donc on va sélectionner ça ici, et vous avez ici renommé le type en mon script.cs, ou renommer le fichier en triabule, c'est-à-dire que le fichier euh, qui s'appelle actuellement mon script, comme vous pouvez le voir en haut, va se renommer triabule.cs, ce qui peut être assez intéressant, voilà, évidemment on va dire oui, et on peut voir que bah, c'est une petite astuce, mais euh, souvent euh, c'est des choses qui, qui prennent un peu de temps, ou voilà, donc euh, ça je tenais à vous le présenter aussi. Quand vous développez dans n'importe quel langage, il y a ce qu'on appelle les règles de nommage. D'ailleurs, si vous regardez mes premières vidéos sur la chaîne, je ne les appliquais pas forcément. Euh, donc ici, Visual Studio va être capable de vous aider euh, et évidemment, on on sait tous maintenant qu'une méthode commence toujours de convention par un M, enfin par un, une lettre majuscule. Dans mon cas ici, ma méthode bah ça va commencer par M majuscule. Et donc si je sélectionne ici tout simplement ma méthode, on peut voir que j'ai de nouveau la petite ampoule qui va me dire que de, que de corriger la violation de nom. Et vous pouvez voir ici que la violation des règles d'affectation des noms, etc. Et en fait, il se propose tout simplement de renommer ma méthode avec un M majuscule. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il va le faire là. Mais c'est surtout aussi que si, par exemple, au niveau, je crée la méthode start, et que je vais appeler ma méthode voilà disons que je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite je vais sélectionner ça et maintenant, ici, je vais, je vais lui dire de corriger la violation de nom tout simplement en cliquant. Vous pouvez voir que vous avez de nouveau un aperçu ici et vous pouvez aussi cliquer sur aperçu des modifications pour voir exactement ce qui va se passer. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'ici, alors on va le faire et comme ça vous allez vite vous en rendre compte, c'est que si je corrige, j'ai bien ma méthode ici qui a pris un M majuscule et tous les autres occurrences de ma méthode, c'est-à-dire à chaque fois que j'ai appelé cette méthode va être modifiée aussi. Ce qui est quand même un gain de temps, euh, énorme si vous n'êtes pas rendu compte tout de suite et que vous voulez corriger, vous n'êtes pas obligé de repasser un par un dessus si vous avez 25 méthodes dans le script qui, enfin, c'est ma méthode qui a appelé 25 fois 25 fois ça va être corrigé tout seul évidemment il y a d'autres possibilités au niveau du Visual Studio si vous allez dans rechercher remplacer ou des choses comme ça mais c'est quand même un gain de temps assez intéressant encore un point positif de Visual Studio alors un autre point qui va être très intéressant si vous débutez, vous êtes pas euh, forcément, ne maîtrisez pas forcément les méthodes euh, Unity euh, comme le, les collisions Hunter, euh, enfin tout ça, les, les triggers Hunter et tout ce qui existe en on, Newsdown et vous devez souvent aller chercher comment ça s'écrit, comment c'est exact, exactement euh, au niveau de la syntaxe, et ben vous avez la possibilité ici si vous faites euh, un clic droit au niveau de votre code, vous avez la, la possibilité ici d'utiliser les messages Unity rapides. Alors c'est quoi C'est simplement, euh, ça va vous proposer. Vous Voyez, je tape on et j'ai tous les méthodes Unity qui vont sortir. Là, je vais taper collision, Colli, et on peut voir que je les ai toutes qui sont là. Alors ça, c'est la première chose. Euh, mais vous avez aussi quelque chose d'un peu plus complet. Euh, je vais faire, voilà, échappe. Et si je fais ici implémenter les messages Unity, ça va être encore plus intéressant. Vous allez voir qu'ici, je peux par exemple euh, ben, choisir, j'ai toute la liste de, de, des méthodes Unity euh, à créer et qu'on va pouvoir... Un, créer d'un seul clic et ici on peut même choisir la version de l'API, donc là on va mettre la dernière, la 5.4 et on peut même générer les commentaires de méthodes ce que je vais faire. donc Par exemple, imaginons qu'ici je cherche les méthodes euh, de collision, donc je vais utiliser on collision Hunter et on collision exit, c'est des choses qui, qui arrivent souvent, donc on doit les, les taper, euh, les renseigner au clavier, si vous voulez gagner du temps, vous faites ça, vous cochez, vous validez par OK, Qu'est-ce qui se passe au niveau ici euh, bah de, de votre code Vous avez des méthodes qui sont générées en méthode privée, donc private void on collision Hunter. Euh, et vous avez aussi le commentaire comme vous pouvez le voir qui s'affiche ici au-dessus, donc c'est parfait. Vous en plus, ça vous rappelle un petit peu à quoi ça sert parce que si vous connaissez pas la méthode, vous pouvez voir que on collision Exit est appelé quand ce collider ou rigid body ne touche plus un autre rigid body ou collider. Donc vous voyez que ça peut être super intéressant euh, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore de, de mémoire euh, tous les. Les méthodes. Alors il faut savoir aussi que maintenant de toute façon, si vous créez, euh, vous tapez le début de la méthode On move Down par exemple, vous pouvez voir que euh, Visual Studio si je fais Tab, me crée la méthode automatiquement. Donc ça évite aussi les erreurs de syntaxe, mais vous pouvez voir qu'il y a plusieurs euh, possibilités en fait euh, pour gagner du temps, gagner en productivité et surtout éviter les erreurs de syntaxe. Alors, autre chose que vous pouvez faire et qui vous fait gagner énormément de temps, c'est commenter des lignes, parfois pour débugger ou, euh, ou si on veut plus utiliser une partie du code. Euh, bah, si vous ne connaissez pas la manique, je suppose que vous mettez ici vos deux slash, et ainsi de suite, vous faites ça, et évidemment, c'est assez chiant et long. Alors, il y a euh, une autre possibilité, euh, et vous allez devoir utiliser, apprendre les, ra les raccourcis clavier, pardon, parce que c'est vraiment utile, mais vous sélectionnez tout simplement votre texte, et ça se passe au niveau du menu édition. Vous avez ici le menu avancé, et ici, vous pouvez voir que dans le bas, vous avez avez Commenté la sélection, et vous pouvez voir que vous avez des, des raccourcis caviers qui sont CTRL plus K et CTRL plus C. Et pour supprimer euh, en fait les commentaires, bah, c'est la même chose c'est de nouveau CTRL K, mais vous utilisez ensuite CTRL U. Donc là, euh, bah, je vais les commenter tout simplement, comme on peut voir. Euh, et ici, maintenant, ils sont commentés d'un seul clic, et on peut faire ça avec une bonne partie. Si je, je décide maintenant de ne plus les, euh, les, les décommenter, on va dire donc je fais CTRL K, CTRL U, et là, on peut voir que ça et pour le faire à l'inverse, j'utilise de nouveau le, le raccourci clavier qu'on a vu précédemment qui est CTRL-K et CTRL-C. Voilà. Donc ça, ça peut être vachement utile euh, évidemment si vous voulez euh, temporairement désactiver des lignes de code euh, une, au lieu de les faire une par une. Si vous ne faites pas encore ça, prenez l'habitude, c'est quelque chose qui va vous faire gagner aussi beaucoup de temps. Alors concernant les méthodes euh, et les commentaires, ce qui est intéressant, c'est justement de bien commenter euh, vos méthodes. Alors pour la lisibilité de votre code, et c'est vrai que si vous revenez euh, quelques semaines plus tard ou que si quelqu'un intervient dessus, ça va être quand même beaucoup plus euh, pratique. Donc comment on peut commenter Vous savez comment faire. Mais il y a avec IntelliSense et euh, des mots clés comme summary qui vont vous permettre de faire certaines choses intéressantes. Donc pour euh, insérer automatiquement, vous allez dans édition évidemment au préalable, vous sélectionnez la, la portion de code et la méthode qui veut, que vous voulez euh, commenter. Vous allez au niveau du menu IntelliSense et ici dans vous avez inséré un commentaire et on peut voir que par défaut euh, les balises ici sur marie sont euh, sont mis automatiquement euh, par visual studio ce qui va être intéressant et là on va décrire cette méthode donc on va dire que cette méthode écrit bonjour dans la console alors Qu'est-ce que ça va m'apporter bah, Vous allez voir que ce qui va être intéressant, c'est que maintenant quand je vais rappeler cette méthode, par exemple ici dans le void update, eh bah, si je, je, je sélectionne le début, Visual Studio va faire comme les autres méthodes que vous avez l'habitude d'utiliser, décrire en fait ce qu'elle ce qu'elle fait. Donc ça peut être intéressant, et cette méthode écrit bonjour dans la console est eh bien ici écrit en dessous. Donc voyez à quoi peuvent servir euh, ces balises Summary ici au niveau des commentaires, il en existe d'autres, mais celle-ci me semble assez importante et intéressante, parce qu'à l'avenir, pour revenir sur votre code, ou encore une fois, si quelqu'un d'autre intervient sur votre code, ce sera beaucoup beaucoup plus facile de savoir à quoi euh, correspond et à quoi sert cette méthode alors dans certains cas vous allez devoir modifier ici euh, des lignes euh, de manière répétitive et on peut faire euh, ce qu'on appelle une sélection euh, verticale avec visual studio dans mon cas ici je veux supprimer par exemple nr de chaque ligne bah, je vais devoir sinon sélectionner et supprimer là ce que je vais faire je vais tout sélectionner d'un coup donc je vais sélectionner en laissant le bouton de clic gauche enfoncé de ma souris je vais appuyer sur la touche alt de mon clavier je vais descendre et ce qui va me permettre tout simplement ici de sélectionner verticalement ce qui m'intéresse j'appuie sur la touche Supre et on peut voir que là d'un seul trait j'ai réussi à supprimer tout ça si je veux coller je je, je sélectionne l'espace vide et hop, je supprime. Et on peut voir que qu'ici, bah, j'ai tout collé en un seul geste. Alors on peut voir que ça peut faire gagner du temps euh, si vous avez des, des, des, comme ça des choses répétitives à modifier. Euh, donc c'est simple, sélection, on appuie sur la touche alt et on descend une sélection euh, verticale. Voilà euh, quelques petites astuces comme ça livrées rapidement en vrac, mais vous pouvez voir qu'elles sont euh, assez utiles, en tout cas pour ceux qui débutent avec Visual Studio, vous pouvez euh, trouver des choses assez intéressantes, en tout cas qui peuvent vous faciliter la vie euh, quand vous développez ou vous faire gagner du temps. Euh, N'hésitez pas à faire part euh, bah, de, de vos commentaires, un petit pouce bleu évidemment sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Euh, et surtout allez euh, voir l'article euh, bah, qui correspond un petit peu à cette vidéo, qui va être un peu plus détaillé concernant Visual Studio avec d'autres raccourcis clavier qui peuvent être intéressants. Intéressant. en tout cas allez-y euh, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout si ce n'est pas encore fait abonnez-vous moi je vous dis à bientôt bye bye